So, yeah. okay. D'accord, maintenant ça, ça marche. Okay, je vais voir si je peux Bonjour, bonjour. Uh, Nous uh, allons... Uh, vous donner quelques informations, nous n'allons pas avoir assez de temps pour que tout le monde se présente, nous allons vous donner, partager quelques statistiques, c'est un nouveau record, vous voyez les données, le nombre de participants qu'on a voué, donc cette année nous avons 326 participants, c'est un record, bienvenue. Et je sais qu'il y a 288 qui viennent des institutions en Europe de ISP. Donc, il y aura beaucoup de personnes. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. 62 pays et 122 organisations différentes qui sont représentées ici. Comme vous le savez, étant donné qu'elles sommes sur Zoom, il y a plus de 400 participants qui sont en ligne. Donc, on, on, il y aura plus de 700 participants cette semaine. Donc, voilà la répartition de participants. Donc, il y a souvent des problèmes de qualité de données, mais on, il y a des participants qui viennent du sud, euh, du nord, en passant par le centre et l'ouest et l'est. Il y a beaucoup de participants africains. Il y a beaucoup de nouveaux pays, comme la Jordanie, l'Irak et le Pakistan, qui a une grande délégation. Il y a aussi les représentants de l'EMS, il y a aussi euh, beaucoup de pays qui sont représentés, beaucoup de participants alignés. Donc, euh, c'est intéressant de voir que la communauté est vraiment en train de grandir. Hein. Nous essayons d'avoir euh, des participants euh, des diversifiés. Donc, pendant euh, l'enregistrement, euh, nous essayons euh, de diversifier. Il y a un grand groupe qui, nous vient, qui nous vient des organisations internationales et il y a aussi dans d'autres. Ici, c'est surtout des universités dans la partie autre. Donc, c'est diversifié et c'est ce que nous avons toujours recherché. Donc, il y a un nouveau record. Il y a 31 euh, ministères de la santé qui sont représentés la fois dernière. On n'avait que 21 Ministère représenté. Je vais parcourir ceci très rapidement. Donc, si j'appelle un pays, vous vous levez et nous allons vous souhaiter la bienvenue. Donc, il pourrait y avoir certains qui sont toujours dehors. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'Afghanistan ici. Super, bienvenue. Merci. Et le Burkina Faso, bienvenue. Le Burundi, oh, apparemment il n'y a pas de participants qui viennent du Burundi. Et la Côte d'Ivoire, bienvenue. Il y a maintenant un nouveau membres la guinée équatoriale bienvenue il devrait y avoir un, un groupe vraiment élargi qui vient d'ethiopie bienvenue il y a aussi euh, le ghana bienvenue la guinée y a-t-il des représentants qui viennent du guinée pas encore Indonésie, c'est peut-être des représentants du groupe ISP. Ah, demain. demain, ils seront là. Super. Les représentants de la Jordanie, oui, un peu derrière. Bienvenue, bienvenue. C'est aussi un nouveau État membre. Le Kenya, bienvenue, bienvenue à vous. Les représentants du Malawi, bienvenue à vous. Les représentants des îles Maldives, bienvenue. Et le Mali, y a-t-il de représentants Bienvenue, bienvenue à vous. Il y a un nouveau pays, le Maroc. Apparemment, pas encore de participants qui viennent du Maroc. Et le Mozambique, pas encore. La Namibie. C'est très des problèmes au niveau des aéroports. Le Nigeria. Voilà, ils sont toujours là. Bienvenue. Le Pakistan, un grand groupe. Donc, euh, toujours pas de participants euh, du Nigeria de représentants du Nigeria, Je sais que souvent, il y a des problèmes de visa. C'est vraiment très difficile pour les Nigériens d'obtenir de visa. Et les représentants du Pakistan. Voilà. Il y, a, il y aura des représentants du ministère un peu plus tard. Et puis, la République de Congo-Brazzaville. Le Rwanda, le Rwanda, bienvenue, bienvenue à vous. Sao Tomé-Principe, ils ne sont pas encore là. Des représentants du Sénégal, bienvenue, bienvenue à vous. Il y a eu beaucoup d'activités sur le dhs en Somalie. Bienvenue, chers représentants du, de la Somalie et un nouveau pays à utiliser le logiciel, Afrique du Sud. Bienvenue, bienvenue à vous. Et la RDC, y a-t-il des représentants de la RDC? Oui, bienvenue. Puis Timor, l'Est. Wow, Waouh, voilà, il y a un représentant. Bienvenue. Les représentants de l'Ouganda? Oui, bienvenue à vous. Des représentants de la Zambie? Il n'y en a pas. Et puis, en dernier lieu, les représentants du Zimbabwe. Voilà, bienvenue. Donc, un peu plus de 22 ministères. Maintenant, au niveau des organisations, je les ai classifiées, selon le nombre de participants. On avait vraiment on a une capacité très limitée. Donc, ça n'a pas été facile pour ne soit euh, accepter tous les participants qui voulaient participer, toutes les personnes qui voulaient participer. Il y a 17 de l'UNICEF, il y a aussi CDC, MSF, les représentants de Bayer, des représentants de ISP qui représentent l'UNICEF, vous vous voir Très rapidement, bienvenue. Il est représentant de l'EMS. Est-ce que vous voulez être inclus ou séparé? Bienvenue, bienvenue. Super. Il y a beaucoup de bureaux régionaux qui sont représentés, que ce soit de l'OMS ou de BAO. Il y a aussi... Il y a aussi Wao de l'Afrique de l'Ouest, bienvenue. Les représentants de, de Médecins sans frontières, bienvenue à vous. Les représentants de PAO, bienvenue. Les représentants de PSI. Bienvenue à vous. Les représentants de GSI. Bienvenue, bienvenue. Et puis, y a-t-il des représentants de CHI? Oui. Bienvenue à vous. Et puis, FHI 360. Bienvenue. Il y a aussi des représentants de Global Fund, peu de personnes, bienvenue à vous. Il y a aussi les représentants d'ABOT. Nous vous souhaitons la bienvenue chez les représentants d'ABOT. Les représentants de l'Université de Dar es Salaam, bienvenue à vous. Et Puis il y a Aureole Global Health, bienvenue à vous. Et puis il y a des représentants de plusieurs centres ISP. Il yeah. a Maurice, super, bienvenue au docteur Faza. Vous n'étiez pas sur ma liste, je suis très heureux de vous voir ici. Il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de groupes ISP qui ont participé, peut-être tous les représentants des groupes ISP devraient se lever, vous verrez. Bienvenue. Super. Super. Donc, étant donné qu'on n'a pas le temps de présenter tout, il y aura beaucoup d'événements sociaux pour, n'est-ce pas, élargir vos réseaux ISP. Si vous voulez connaître, vous pouvez aller au niveau de SketchUp et puis vous allez voir. Les différents participants, c'est aussi une opportunité pour vous de télécharger les photos. Et vous pouvez voir ici quelques photos. Christine a parlé du programme. Nous avons quatre journées. C'est très surchargé. Nous allons commencer avec la plénière. Dans cette salle chaque matin, et puis il y aura, n'est-ce pas, différentes sessions dans différentes, dans différentes salles. On va vous montrer ceci par la carte. Il y, aura beaucoup, il y a beaucoup de diversité en matière de présentation. Il y a 149, 49, n'est-ce pas, présentation qui a été soumise. je remercie toutes les personnes qui ont envoyé la présentation. Et puis, il y aura 173 présentateurs pendant les sessions, 89 sessions. Et les sessions matinales, souvent, on beaucoup de participants mais on aura des sessions le matin et l'après-midi. Et nous aimerions que vous arriviez ici à 8h30 chaque jour. Maintenant, vous voyez tous les détails sur le programme. Vous pouvez les trouver sur Sked. Vous pouvez télécharger le logiciel. Vous pouvez créer votre, pro votre propre profil. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez contacter Alice et toute l'équipe. Vous pouvez également... Prendre part à différentes sessions parallèles, selon votre programme personnel. Il pourrait y avoir quelques changements. N'hésitez pas à créer votre cache. Voilà tout ce qu'on avait à dire. Et puis, il y aura des sessions spéciales les après-midi. Cet après-midi, il y a le bazar des cas d'utilisation. C'est une opportunité pour différentes implémentations, de partager leurs expériences. Il y a 24 cas d'utilisation qui sont présentés. Donc, vous pouvez aller participer. Chaque présentateur aura 15 minutes. Et puis, pour faciliter les choses, il y a carte pour toutes les stations. Et maintenant, c'est à vous de choisir où vous allez. Aujourd'hui, vous pouvez aller là où vous voulez. Vous pourrez, n'est-ce pas, faire 10 dans les deux heures et demie que nous avons. Donc, nous allons imprimer ceci pour qu'on vous donne les versions imprimées et vous pourrez avoir toutes les présentations ainsi que les salles dans lesquelles ces présentations auront lieu. Donc, ça va commencer vers 16h30 cet après-midi. Donc, il faut suivre ces instru les instructions. Donc, c'est une opportunité de rencontrer les gens et avoir des discussions dans le petit groupe. Alors, les deux autres euh, après-midi, mardi et mercredi, vous aurez la chance de parler aux développeurs des HST ainsi que les experts. Il y aura un salon d'experts. Ce salon d'experts est ouvert à tout le monde. Il y aura beaucoup de tables pour Android, pour la budgetisation, la planification, l'intégration et l'analyse de données. Et donc, vous pouvez vous arrêter là-bas et avoir la chance de leur parler. Donc, il y aura vraiment des discussions en groupe. Donc, vous pourrez avoir tous les détails au niveau de SketchUp. continuer. je m'appelle max et je, je, je fais partie de l'équipe de communication de hs2 j'ai commencé en 2019. Donc, j'ai pas encore eu l'opportunité de vous rencontrer tous, mais je sais que nous avons échangé des emails et je suis très excité vraiment de vous parler. Et mon équipe est en train d'aider par rapport à la communication. Si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à me contacter. On va essayer de trouver une solution. Si vous avez des questions, je vais demander à Madame Alice euh, si elle peut avoir, n'est-ce pas, des réponses. Donc c'est la première fois que nous avons vraiment euh, une conférence hybride. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, Zoom sur l'écran. J'espère qu'on aura la chance, n'est-ce pas, d'avoir plusieurs participants. Tous les liens Zoom sont dans un SCAD. Vous pouvez y cliquer et participer sur Zoom. Il y a quatre sessions, Allez, différentes salles. Donc, vous pouvez aller dans les salles où vous voulez aller. Donc, il y aura plusieurs sessions. Et vous pouvez vérifier ce SCAD, comme je vous l'ai déjà dit pourra y avoir des pauses. Donc, pas, ça ne prête pas vraiment à confusion. Les sessions plénières, vous pouvez, n'est-ce pas, poser vos questions par rapport à euh, par rapport aux différents sujets au niveau de la communauté de pratique. Il y a aussi une fonction de chat en live. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, continuer la discussion au niveau au niveau du. Du chat group il y a aussi l'interprétation en français, c'est peut-être Alice qui va nous donner plus d'informations là-dessus bien évidemment cette année nous allons n'est-ce pas fournir l'interprétation vers le français pour la, la communauté francophone Et donc je vais parler en français interprétation en français. Donc, ce seul, toutes les sessions plénières seront automatiquement interprétées en français, ainsi que certaines des sessions parallèles. Si vous êtes ici à Oslo et que vous souhaitez écouter les sessions en français, c'est très simple, il vous suffit de vous munir d'un écouteur et euh, de vous connecter sur le lien Zoom que vous pouvez trouver sur Sked. donc euh, Et s'il y a si vous avez un problème ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me voir. Euh, ensuite, afin de bénéficier, lorsque vous êtes sur Zoom, afin de bénéficier de l'interprétation en français, c'est très simple. Sur SCAD, de toute manière, vous allez voir que toutes les sessions qui bénéficient de l'interprétation française ont cette icône « English-French ». Donc, euh, cela pour vous aider dans la sélection de vos sessions. Quand vous cliquez sur SCAD, sur la session qui vous intéresse, vous avez le lien Zoom, vous allez sur Zoom. Ensuite, vous aurez un petit, un, une petite icône ici qui, qui veut dire « Interprétation ». Quand vous ne voyez pas cette icône, ça veut dire que l'interprétation n'est pas fournie pour la session. Donc, si vous voyez cette icône, il vous suffit de cliquer sur l'icône et ensuite sélectionner français. Vous serez automatiquement dirigé vers l'espace francophone de la session Zoom et vous pourrez suivre la session en français. Voilà, merci beaucoup. <rire> voilà, euh, n'est-ce pas, euh, la persille. Nous sommes au niveau de la salle pour les plénières. Et vous voyez, n'est-ce pas, où les sessions parallèles ont relié, juste en face. Il y aura aussi, n'est-ce pas, les bazars pour les cas d'utilisation. Donc, les plénières ont relié là où vous voyez chaque matin. Et puis à gauche, il y a, n'est-ce pas, une grande salle et c'est là où se trouve le cafétéria où on aura le déjeuner. Il y aura des pauses café le matin, mais aussi dans l'après-midi. vous pouvez trouver toutes les informations sur Skype par rapport à l'endroit où les sessions ont liées, que ce soit les plénières ou les sessions parallèles. Vous voyez que ça commence de 1 jusqu'à 4. Donc, vous allez trouver toutes les informations nécessaires sur Skype. Que... Vous avez besoin de quoi pour -ce pas, avoir accès à un endroit pour le déjeuner? Il faut un badge. Il faut juste un badge. Dans tous les cas, pour y accéder, il vous faudra vraiment votre badge. N'hésitez pas vraiment, il ne faut pas oublier de prendre vos badges si vous voulez aller euh, aux salles de déjeuner. Donc, si vous voulez les détails, si vous voulez par exemple accéder au Wi-Fi, vous pouvez le faire. Si vous avez tous les détails par rapport au Wi-Fi, par rapport aux toilettes, il y en a deux pour les femmes et une pour les hommes. Et il y a aussi des toilettes dans les salles pour les sessions parallèles. Si vous avez besoin aussi de l'eau, vous pouvez en avoir. Vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, euh, le Goberet DHS2. Et, et comme je l'ai déjà mentionné aujourd'hui, après le bazar des cas d'utilisation, il y aura... Vous allez, euh, n'est-ce pas, on va, n'est-ce pas, avoir euh, des boisseaux. Et puis, on va parler, n'est-ce pas, de DHS2. Et Donc, on va célébrer après. Je ne sais pas si vous avez des choses à expliquer. OK. La finale, c'est jeudi après le déjeuner. On ne pourra pas aller au niveau de l'île cette année parce que il y a des, des activités d'électrification euh, et donc euh, il y a beaucoup d'embouteillages et on ne pas vraiment que vous soyez dans ces embouteillages, mais on va trouver un autre endroit. Et nous allons, n'est-ce pas, trouver peut-être un, un lac N'exigez pas de bâton, il y aura, n'est-ce pas, de la nourriture et des poissons, vous pourrez jouer au football, vous pourrez vous amuser, c'est ce qui est prévu pour jeudi dans l'après-midi, vous aurez plus de détails un peu plus tard. Nous espérons vous avoir tous jeudi. Voilà aussi la, la photo groupe cette année, nous allons, n'est-ce pas, retourner à notre tradition. Voilà la photo de groupe, vous êtes tous invités entre 15h45 et 16h ne soyez pas en retard, et nous aimerions que tout le monde soit sur la photo, ça peut prendre quelques temps pour organiser, ranger tout ça, mais soyez là à 16h moins 15 minutes et notre tradition c'est bien sûr le défi de photo, donc vous prenez votre meilleure photo, ce que nous vous demandons c'est de partager la photo que vous aurez prise en utilisant le hashtag euh, DAC2022, vous pouvez partager ça sur Twitter ou sur Facebook, mais juste euh, veuillez utiliser le hashtag pour qu'on puisse reconnaître la photo. n'oubliez pas, on commence toujours à 8h30. Merci. Donc, nous, nous allons commencer, euh, n'est-ce pas, euh, la première session, c'est-à-dire quoi de neuf dans dhs 2 euh, dans 17 minutes. Donc, nous devons vraiment commencer à... Euh, 10h30, vous pouvez prendre votre café, et se dire bonjour et retourner parce qu'on commence à 10h30. Je vous remercie.